Moi c'est Teddy, Stewart au sein de la compagnie. Alors, euh, moi je vois plus ce taf comme un hobby en fait, parce que euh, moi je suis très consciencieux, très sérieux. Et mon truc à moi en fait c'est de rendre service. Voilà, rentre service. Teddy, viens m'aider à chercher. J'ai encore perdu ma culotte. Ah. Devant m'appelle. Le taf, le taf, le taf. Bougez pas, hein. Euh, je reviens, je suis rapide. J'arrive.